Unity devient Cash Angel. Tu dois sûrement te douter que lorsqu'on évolue dans un business, il y a des changements qui s'opèrent. C'est ce qu'on va voir justement et que je vais te présenter dans cette vidéo. Bonjour, ici Ola Ziga, expert en investissement à haut rendement. Avant de t'expliquer ce qu'est Cash Angel, je vais te raconter un peu l'histoire de Unity, comment c'est né. C'est né au fait, par une douleur, une douleur que j'ai eue lorsque j'ai voulu avoir le job de mes rêves. Je voulais être « stockbroker » comme disent les Anglais, c'est-à-dire « trader à la City de Londres ». Malheureusement, ça ne s'est pas fait, je me suis fait virer comme une crêpe et j'ai décidé de rebondir afin de pouvoir être trader et investisseur indépendant. Ensuite, il y a une chose que je faisais souvent. Je partageais des idées d'investissement avec ma famille, avec mes proches. Je leur donnais beaucoup de valeur et ils arrivaient eux-mêmes à générer de l'argent. De ce fait, je me suis dit, il faut que je partage ça avec le plus grand nombre. Il faut que je partage cette connaissance. Pourquoi Parce que si ça reste uniquement pour moi, ça ne va pas me satisfaire. J'ai envie de partager ça. J'ai envie que les gens comprennent que, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent au départ, ils peuvent en générer bien plus que ce qu'ils ont actuellement. Voilà comment... J'ai décidé d'écrire des articles, de faire des vidéos et in fine de faire des formations. Et c'est là qu'est né CoinUnity. Pourquoi Parce que c'est basé sur les crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Et j'ai appelé ça CoinUnity. J'ai créé une crypto, j'ai créé une communauté pardon, sur la crypto-monnaie. Voilà, là j'étais vraiment bien parce que je pouvais partager ça et ça me procurait vraiment beaucoup de bien de partager cette connaissance. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin Pourquoi ne pas partager ce que je fais, les trades, les investissements que je fais, et donner aussi des conseils Et c'est ça que je vais te partager juste après, qui a donné naissance à Cash Angel. Mais avant ça, si tu t'intéresses au domaine des investissements, au business, à savoir ce qui se passe dans la community, ce qui se passe dans Cash Angel, je t'invite à partager cette vidéo avec ta famille, avec tes proches, car elles vont vraiment comprendre comment on peut évoluer dans un business et surtout, qu'est-ce que ça peut apporter. À présent, qu'est-ce que Cash Angel Cash Angel, comme tu entends, il y a le mot cash et il y a le mot angel. Donc le but, c'est de montrer que le cash n'est pas quelque chose de mauvais, que le cash ce n'est pas le diable. Et moi, je montre comment je peux protéger mon cash, comment je peux faire évoluer mon portefeuille. Je montre mes trades, je montre comment je travaille, je montre mes conférences que je fais partout dans le monde. Le but, c'est ça, c'est de dédiaboliser l'argent. Voilà pourquoi j'ai créé cette nouvelle activité Cash Angel. Et d'ailleurs, à travers cette activité, j'effectue toujours en fait des formations mais ce sera une sous-activité de Cash Angel, comme un centre de formation de cette nouvelle entité. C'est pour ça que j'ai changé de nom, je ne veux pas avoir deux marques. J'ai une sous-marque d'une marque essentielle qui est Cash Angel, c'est ce que je voulais faire et c'est pourquoi j'ai décidé de travailler et de développer Cash Angel. À présent, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir discuter avec toi des investissements, Discuter de où tu en es, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton argent, quels sont tes projets, quels risques tu es prêt à prendre, quelle peur tu as vis-à-vis -vis de l'argent. J'ai envie vraiment qu'on puisse discuter de tout ça afin qu'on puisse voir si tu peux atteindre aussi un niveau supérieur. Et pour ça, je t'invite à faire quelque chose. C'est cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi afin de discuter de tout ça. C'est vraiment très important car je suis passé de salarié dans une entreprise qui ne me plaisait pas, d'une un, opportunité exceptionnelle d'avoir le job entre guillemets de mes rêves, mais au final, ce n'était pas ça le job de mes rêves. Le job de mes rêves, c'était pouvoir partager ma passion pour les investissements, en parler, montrer comment je travaille, effectuer des trades, des grosses opérations financières afin de montrer à tout le monde qu'il est possible d'arriver à ce qu'on veut à certains niveaux financiers, grâce aux investissements. Donc, clique bien sur ce lien, c'est très, très important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. C'était Ola Ziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt. Ciao